Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans les poissons, votre quatrième maison. Et elle fait des sextiles avec le soleil, Mercure et Jupiter, qui est votre gouverneur. Bien que vous pourriez avoir quelques irritations au niveau de votre foyer, il pourrait s'agir d'une réparation qui s'imposerait la dernière minute ou bien d'un conflit entre les membres de la famille à résoudre, mais vous serez à la hauteur et vous serez capable de changer l'humeur et l'ambiance chez vous pour la rendre plus joyeuse. Vous aurez envie d'être avec les autres et vous amuser. C'est le moment idéal pour passer du temps en famille. Votre nature sociable vous rend le centre de gravité dans les activités de groupe et vous prenez le lead pour divertir les autres. Votre famille apprécie beaucoup votre générosité. Dans votre vie professionnelle, c'est le moment idéal pour faire une présentation ou travailler sur les relations publiques grâce à une popularité accru qui vous habite. Jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le bélier, votre cinquième maison, votre optimisme sera contagieux et votre état d'esprit sera heureux et vous sentirez que des bonnes nouvelles s'en viennent. Et aussi votre créativité sera en éveil. Vous vous sentirez large d'esprit, généreux et sociable. Votre enthousiasme et votre optimisme signifient que presque toutes vos démarches vont réussir. Toutes sortes de transactions commerciales sont favorisées tant et aussi longtemps que vous focaliserez, euh, que vous focalisiez. Bien sur les petits détails, en se faisant, vous pouvez signer des contrats en toute confiance. Une très belle période à en profiter au maximum. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec. Et dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Taureau, votre sixième maison Fini le plaisir, fini le loisir et vous vous retroussez les manches et vous vous mettez au travail. Et les énergies durant cette période vous aideront dans ce processus, à l'exception de quelques nervosités et quelques sautes d'humeur qui pourraient perturber votre tranquillité d'esprit. À part ça, vos tâches seront exécutées minutieusement. Une femme en particulier,